Le haut de gamme se caractérise par une qualité et des tarifs supérieurs au moyen de gamme. Il s'appuie sur un avantage concurrentiel fort. Le produit ou le service doit être mieux pensé, mieux fini et de meilleure qualité. Le haut de gamme doit pouvoir donner une bonne raison au client d'acheter, il doit pouvoir combler son prix relativement élevé. Par d'excellentes caractéristiques techniques, car psychologiquement, on juge un produit de bonne qualité par son prix. La qualité d'un produit haut de gamme doit donc être prise au sérieux. Car le client va passer du temps à accumuler des renseignements techniques, il veut être sûr et confiant de son achat. Il peut même par souci de confiance essayer de valider auprès de son entourage la raison de son intéressement d'un produit haut de gamme. Car bien souvent la pression du client peut être forte, on peut donc parler de risque perçu à l'achat. L'attente va être forte vis à vis de l'entreprise. Le client verra beaucoup plus facilement chaque défaut. Le succès du haut de gamme est moins basé sur le volume écoulé. Mais les marges à chaque vente seront plus importantes. Un véritable suivi du client, des conseils honnêtes et pointus sont d'une importance capitale. Le packaging sera quant à lui élégant, raffiné, bien pensé. Il doit refléter le produit haut de gamme, s'y trouvant en dedans. La durée de vie du produit doit être importante. Si toutes les espérances du client sont comblées par le produit, le client deviendra un porte-parole positif de votre entreprise, si ce n'est pas le cas, l'effet peut être extrêmement dévastateur. Et la frustration du client ayant payé pour une prestation, à la limite de la perfection, se transformera en véritable pub négatif, de votre entreprise, et ainsi votre image, de marque, car pourquoi payer cher un produit, si celui-ci n'est pas à la hauteur de son prix le client s'est investi dans cet achat, il doit donc en sortir comblé. La promotion marketing, et la visibilité de votre entreprise, sont certes importants, mais beaucoup moins que dans les gammes précédentes, qui exigent un volume de vente élevé, et constant. Il ne faut jamais faire des promotions agressives sur un produit haut de gamme, cela cassera l'image difficilement accessible de votre produit, et risquera d'écorcher l'image de votre entreprise, et ainsi perdre son aspect qualitatif. Le plus difficile dans le haut de gamme est de rester à la pointe des innovations de son secteur d'activité, il faut toujours, je dis bien toujours, faire progresser techniquement ses produits et services, car un produit haut de gamme doit le rester.